Alors, euh, merci d'être venu à la présentation. Je pense que c'est plutôt LibreOffice qui vous a fait venir que, que mon nom. Donc, euh, moi, ça fait, ça fait 9 ans que, que j'ai fondé Collabora. Et euh, Collabora, c'est une compagnie de services. On est des consultants dans le logiciel libre hein, depuis, euh, depuis 2005. Euh, notre raison d'être, qui est vraiment, les gens appellent ça des fois notre mission, etc., hein, donc accélérer l'adoption des technologies libres dans toutes les industries. Ça, c'est vraiment notre raison d'être. C'est pour ça que la compagnie existe. On le fait à travers des services. Et il y a à peu près un an, on a démarré une division qui s'appelle Collabora Productivité. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a embauché à peu près 14 ou 15 des top développeurs LibreOffice qui en fait travaillaient tous chez une compagnie qui s'appelait Novel avant. Et donc, on a aujourd'hui 9 des, top, des 20 top contributeurs individuels à LibreOffice et 12 développeurs LibreOffice certifiés et puis il y a leur nom en bas aussi. Donc avec cette équipe, on veut commencer, à, pour, pour, pour arriver à notre raison d'être bien sûr, à commencer à répandre LibreOffice dans, dans le monde des entreprises, que ce soit dans le public ou dans, dans le privé. Alors, mes objectifs ici aujourd'hui avec cette présentation. Je veux bien sûr vous faire connaître LibreOffice pour ceux qui ne connaissent pas. Bien sûr mon objectif aussi c'est de, de vous convaincre de l'importance des standards ouverts. Je suppose que vous avez travaillé tous dans, dans les TI, dans les, dans les administrateurs, euh, peut-être, euh, mais je veux, je veux vraiment, vraiment parler de ça. Et euh, bien sûr, je vous donner confiance en LibreOffice. Euh, C'est un problème aujourd'hui. Euh, des fois, qu'on qu qu voit que les gens ne sont pas trop, pas trop sûrs quand, quand ils parlent de, de LibreOffice comme une alternative. Et, et bien sûr, euh, vous donnez confiance en Collabora, qui est une compagnie qui a un bureau ici à Montréal et euh, peut supporter euh, les gens dans leur transition. Alors, un survol rapide de la présentation. Je vais commencer à faire un historique rapide. LibreOffice a beaucoup d'histoires, mais je vais faire ça le plus vite possible. Je vais parler de LibreOffice aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est Je vais parler des standards ouverts et qu'est-ce que ça veut dire pour l'interopérabilité. Je vais parler aussi un peu quelques exemples de LibreOffice dans le, dans le secteur public. C'est plus en Europe qu'en Amérique du Nord, je vous le dis tout de suite. Ici, pas trop, on a encore beaucoup de travail à faire. Euh, et, et je vais parler finalement de l'offre de collaborer, et qu'est-ce qu'on est en train de faire autour de notre équipe de LibreOffice. Alors, euh, l'historique, euh, c'est 30 ans d'histoire, en fait. Euh, LibreOffice, euh, ça a commencé en 85. C'était euh, StarOffice. C'est une compagnie qui s'appelait Star Division en Allemagne. En 1985, ils ont, ils ont, c'était un, un logiciel propriétaire. Et à peu près en 1999, Sun Microsystems, ils ont fait l'acquisition de la compagnie pour 59 millions à peu près. Et c'est drôle parce que les rumeurs disent qu'ils ont pris cette décision parce que ça leur coûtait moins cher que d'acheter des licences Microsoft en un an, parce qu'ils avaient à peu près 75 000 je pense siège à ce stade. Ensuite, en octobre 2000. Sun, tout de suite, euh, après l'acquisition, tout de suite, rapidement, ils ont compris ce qu'ils voulaient faire avec. Ils ont décidé, bien sûr, qu'ils euh, allaient, allaient utiliser l'interne, mais aussi ils allaient faire euh, un produit avec, qui est en fait, euh, SunSO, euh, c'est Star Office. Ils ont continué à faire un dérivé hein, de la version de OpenOffice.org, qui est la version qu'eux autres, ils voulaient que ce soit un projet de communauté, un projet open source. Donc, ils ont pris le code, ils l'ont tout de suite open sourcé, et ils l'ont ouvert, et ils ont essayé de créer une communauté autour. Et à partir de, de ce projet, ils ont dérivé pour créer euh, un office qui, qui pouvait vendre avec leurs autres produits. Euh, autour de 2003, euh, parce qu'en fait, la façon que, que, que euh, Sun gérait, euh, gérait le projet euh, open office, il y avait certaines personnes dans la communauté qui n'aimaient qu pas trop. Un exemple, c'est qu'il fallait, euh, pour toutes les contributions, il fallait donner euh, les copyrights à, euh, à Sun. Um, donc, il y en a qui n'étaient pas confortables avec cette idée. Et y a, y a, y a, en, en 2003 à peu près, y a, ils ont démarré un peu une branche, qui est la branche qui sort ici, qui s'appelle euh, OOOBuild. Et en fait, c'était plus un patch -set au début. Ce n'était pas vraiment supposé être... Euh, pas, surtout pas supposé être un fork. C'était juste un patchset euh, qui a été démarré par un personne qui, qui s'appelait Xemian euh, temps, um, qui a été acquise par Novel d'ailleurs plus tard. Uh, mais bref, il y a eu ce patch -set qui s'est développé. Le patch -set est devenu de plus en plus populaire et c'est devenu à un moment donné, ça s'appelait Go Open Office. Um, et c'était vraiment la version qui était utilisée par la communauté sur les desktops Linux. Uh, c'était celle que commençait, quand, quand si tu es dans l'OD Fedora ou Debian ou whatever, ça venait avec, avec cette version. Ça s'appelait OpenOffice, mais c'était vraiment cette version d'OpenOffice qui était juste un patch-up, il n'y avait pas de rebranding, c'était le même nom. Uh, finalement, uh, en 2005, quelque chose d'important, le Open Document Format 1.0 a été standardisé. Et uh, en 2010, uh, c'est là où vraiment uh, les choses ont commencé à se compliquer. Uh, Oracle a en fait l'acquisition de Sun, mais ils avaient très peu d'intérêt dans tout ce qui est OpenOffice. Et donc, ils ont vraiment réduit l'équipe, en commençant. Et ça a créé beaucoup, beaucoup de, de friction avec la communauté, qui travaillait sur OpenOffice et aussi qui travaillait sur Go OpenOffice. Et, et ça ne marchait pas bien avec Oracle, pour plein de raisons, je ne pas vraiment entrer dans. Il y avait beaucoup de politique aussi. Finalement, la décision a été prise en, en 2010 par la communauté de quitter complètement OpenOffice.org et euh, de créer le Document Foundation et de créer LibreOffice, qui était en fait basé principalement sur Go OpenOffice, qui était déjà en développement, un patch set, un gros patchset qui était en développement pendant plusieurs, euh, plusieurs années par la communauté, euh, la communauté open source. Et, et, et ce qui est arrivé en fait, c'est que, euh, si vous voyez un peu, il y a, il y a une, autre, une autre ligne en bas. Euh, IBM, euh, ils, avaient, ils avaient acheté les droits de créer une version euh, de Symfony et de Workplace qui était basée sur OpenOffice, ils avaient acheté de Sun qui ensuite a été transmis à Oracle. Et, euh, et euh, IBM, ils ont vu que bon, leur projet était en danger, et ils ont convaincu Oracle euh, de donner tous les droits, les copyrights sur le nom et sur euh, le code, avant bien sûr le, le, le fork, de les donner au Apache euh, euh, Foundation, sous une licence qui n'est pas copyleft. Euh, pour ceux qui ne savent pas un peu ce que ça veut dire, ça veut dire que maintenant, euh, IBM pouvait prendre... Apache OpenOffice et le code base de OpenOffice est d'en faire des dérivés sans contribuer à leur code. Et ça, c'est vraiment la grosse différence entre openoffice.org vers Apache OpenOffice qui est disponible aujourd'hui et LibreOffice qui est en haut. LibreOffice, c'est un copyleft license. Apache OpenOffice ne l'est pas. Apache OpenOffice aujourd'hui est développé entièrement par IBM, personne d'autre. Il n'a pas de communauté. Um, ils ont encore le brand, le nom OpenOffice, c'est celui que tout le monde connaît, beaucoup plus que LibreOffice, bien que c'est en train de changer. Je ne sais pas si ce qu'ils vont faire avec dans le futur, mais ils sont encore en train d'investir dedans. Uh, donc c'est ça, ça vraiment les deux versions qu'on a, qu a aujourd'hui. Alors, ah oui, et bien sûr, openoffice.org, à l'origine, il n'existe plus. Uh, celui qui, uh... Alors, parlons un peu de LibreOffice aujourd'hui. Alors, uh, le Document Foundation, pour ceux qui ne ceux connaissent pas, c'est une fondation à but non lucratif euh, en Allemagne. Et ça a été démarré, justement, comme je expliqué dans l'historique, pour héberger euh, LibreOffice et s'occuper de LibreOffice et, et, et pour ne pas avoir le même problème qu'il y a eu avant. Euh, parce que euh, le trademark de, de LibreOffice, il, il est tenu par The Document Foundation. Et donc, on peut investir maintenant dans, dans, dans le nom de LibreOffice dans le futur sans avoir, euh, avoir peur du même problème, et bien sûr, dans euh, la licence. Euh, Aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 80 millions d'utilisateurs euh, de LibreOffice et ça, c'est en forte croissance. Je vais montrer un peu aussi d'où ces chiffres viennent plus tard. Ça pourrait être plus grand que ce que vous pensiez. C'est bien sûr la suite bureautique la plus avancée aujourd'hui. Le développement de LibreOffice, il est beaucoup plus rapide que Apache OpenOffice parce qu'il y a toute une communauté derrière, contre avoir juste IBM. Bien sûr, c'est une suite bureautique complète. En février 2014, c'était un des pics, qui a eu 3000 commits. Alors, je ne sais pas comment on dit commits en français. Mais c'est une contribution, un patch qui est contribué à un code base quelque part. Hum, donc il y a eu 3000 000 morceaux de travail qui ont été contribués, hum, aux, hum, aux, que ce soit un bug fix ou un feature ou etc. En juste en février 2014. Et en moyenne, il y a à peu près 100 km par jour aujourd'hui, si on regarde la moyenne. La façon que ça fonctionne aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de révisions qui se font de libre en fait, beaucoup de releases qui se font. À tous les à tous les six mois, il y a un, un, un genre de, ils appellent ça un still release, et à tous les mois il y a des « fresh releases euh, » de, de ce style, donc c'est des « bug fixes » surtout. Et on garde les features pour… Mais, mais il y a vraiment… On, on veut vraiment garder un rythme où à tous les 6 mois, il y a une nouvelle version qui sort. Et c'est un rythme qui est adopté par d'autres projets open source comme, comme Gnome, par exemple, et tout ça. Et, et ça marche assez bien. Donc, euh, euh, LibreOffice. Alors, bien sûr, il y a Writer. Euh, Writer qui est euh, le, tra le traiteur de texte. Euh, c'est compatible avec tous les fichiers standards dans l'industrie aujourd'hui, que ce soit propriétaire ou pas. Euh, bien sûr, ODF, c'est le format de, du Open Document Foundation. Il euh, y, y a les PDF, bien sûr, OXML, qui est la version que Microsoft a été un peu forcée de, de faire à cause de l'Europe. Euh, qui est une version open, basée en XML aussi. Euh, c'est les fichiers DOCX, XLX, et tout ça. Et bien sûr, il y a les, le, leur vieux format .doc, .xls, qui est un, un binaire propriétaire qu'on supporte aussi. Et aussi, il y a des fils d'import pour des choses comme Visio, Publisher, WordPerfect, etc. Uh, il y a aussi bien sûr Calc, qui est le tableur. Uh, C'est très complet, la liste de fonctionnalités est vraiment grosse. Uh, C'est très comparable à, à, à Excel. Uh, il y a un grand patrimoine de formules, uh, aussi, uh, aussi très comparable à Excel, et uh, ça supporte très bien les grosses tables. On a même fait beaucoup d'optimisations de ce côté. Que même, uh, On a fait des, optimi des optimisations où on utilise du OpenCL uh, pour, pour, qui utilise le GPU uh, pour vraiment faire, uh, si tu veux, une super grosse table avec énormément de data, uh, ça peut vraiment, vraiment l'ouvrir très rapidement. Et bien sûr, uh, l'interopérabilité. Uh, on a aussi, uh, ça supporte des graphiques, uh, toutes sortes de graphiques. On a fait ici des, des, des graphiques 3D qui sont accélérés aussi sur, uh, sur la carte vidéo. Il uh, y a Impress uh, qui est uh, l'outil de présentation que je suis en train d'utiliser maintenant. Plein de fonctionnalités, c'est très similaire, ça supporte uh, uh, tous les autres. Il y a aussi Draw uh, qui est utilisé pour faire des organigrammes, uh, des graphiques ou autre chose. Et finalement, uh, Base qui est, uh, uh, qui est vraiment un connecteur de base de données et offre une base de données pour, uh, pour vos documents. Il y a aussi un éditeur de, de, de formules mathématiques. Donc c'est vraiment très complet comme logiciel. Comme je vous ai montré, ça fait 30 ans que c'est en développement, donc il ne manque pas grand-chose, vraiment. Et non seulement c'est du logiciel, mais il y a une communauté. Ça, c'est une photo qui a été prise en 2012. C'était à la conférence à Berlin, de LibreOffice. Et comme vous pouvez voir, il y a du monde. Dans le Document Foundation, il y a à peu près 200 trustees aujourd'hui. Des trustees, c'est des gens qui, qui aident dans, Office, dans, dans le Document Foundation. Que ce soit des développeurs ou bien des administrateurs ou quoi que ce soit. Alors, depuis 2012, euh, il y a vraiment un flux constant de euh, contributions euh, à LibreOffice. Et ça, c'est vraiment la base d'un projet open source. C'est super, super important. Euh, c'est pour ça qu'on regarde ces graphiques, puis on regarde toutes tous les statistiques. À tous les mois, on les fait. Euh, c'est vraiment pour montrer qu'il y a une communauté qui est forte derrière LibreOffice. Et, et qu'il y a aussi un écosystème. Euh, alors... Euh, oui, vous pouvez voir, il y avait le spike ici que je disais à peu près à 3000 commits. Euh, juste pour donner un peu une idée euh, des couleurs, euh, bon, il, y a, il y a beaucoup, beaucoup de compagnies. Ça, c'est des compagnies, surtout. Si on voit New Contributors, alors la partie rouge que vous voyez au milieu, euh, ça, c'est les contributions euh, des individus. Ce n'est pas affilié à une compagnie en spécifique. Et on peut voir aussi qu'il y a la partie jaune qui est Red Hat, que vous connaissez sûrement. Euh, et, et la partie orange en bas, ça, c'est Collabora. Alors, la partie orange, vraiment, ça remplace la partie bleue en haut, qui était, qui était Novel en hein. avant. On a pris toute l'équipe, puis même, on est même en train de, de contribuer plus que, plus que Novel le faisait. Donc, donc vraiment, ce graphe, c'est pour montrer qu'il y a un effort continu sur LibreOffice depuis 2012, et ce n'est pas en train de ralentir du tout, bien que c'est en train de croître. Ici, ça, c'est pour montrer un peu aussi que s'il y a juste deux ou trois compagnies ou quatre contributeurs, ce n'est pas, pas une communauté très forte non plus. Il y a aussi beaucoup de diversité. La grosse partie au milieu. Okay. ça c'est euh, le nombre de contributeurs comme vous voyez à peu près 120, euh, le maximum en haut euh, vous voyez que la grosse partie des, la partie des contributions viennent de contributeurs individuels donc il y a vraiment beaucoup de contributeurs individuels plus que euh, des compagnies, parce qu'une compagnie ça passe comme, sur le graphe comme un, un contributeur hein. donc c'est vraiment une grosse communauté à l'extérieur euh, de Collabora et de Red Hat et bien sûr on aimerait ramener d'autres compagnies là-dedans, c'est vraiment une, un signe de, de maturité hum. Alors ça, c'est le conseil consultatif de, de, de Document Foundation, juste pour montrer un peu qu'il y a quand même beaucoup de compagnies qui, euh, qui... La plupart, ils étaient là depuis le début, il y en a quelques-unes qui sont rentrées un peu plus tard. Mais vous pouvez voir, Red Hat, Google, Intel ont toujours été là, sous Z, bien sûr, AMD, ils sont plus récents. Euh, il y a aussi euh, quelques autres compagnies de services. MIMO, euh, c est, c est, ils aident le gouvernement en France pour développer des technologies euh, open source en général, libre en général, mais aussi euh, beaucoup libre office sont euh, très, très importants pour eux. Alors, ces membres, ils ont un mandat consultatif surtout, mais aussi pour tout ce qui est les donations, puis les finances du Document Foundation. Maintenant, parlons un peu des utilisateurs. Alors, ça, ça montre un peu l'évolution de LibreOffice. Là, on a commencé aussi en 2012, quand on a eu le premier release. Comme vous pouvez voir, c'est évidemment un beau graphique. Il n'y a que de la croissance. Euh, la façon dont on fait ça, c'est euh, euh, tous les gens qui sont dans l'autre de leur version de librefoss va vérifier pour des updates régulièrement, pour voir s'il y a de nouveaux updates pour, pour, pour les downloader. Donc là, nous, on peut, on peut analyser euh, le nombre de requêtes qu'on reçoit, et donc, et regarder s'il y a des IP, euh, prendre les IP uniques, et on arrive à ces chiffres. Bien sûr, il y a un peu d'attrition, ce n'est pas à 100%, mais c'est à peu près ça les chiffres, et c'est sûr qu'il y a de la croissance. Euh, là, on est rendu à plus, que de, plus, que, plus de 1 million de nouveaux IP uniques qui sont vérifiés par semaine. Ça, ça veut dire qu'il y a à peu près 700 000, 750 000, 800 000 dans l'autre par semaine de libreoffice.org. Et ce chiffre de, de, de à peu près 80 millions ici, il n'inclut pas les 35 millions d'utilisateurs Linux, parce que les autres, ils dans l'autre leur libreoffice à travers leur distribution. Donc, ils passent pas par le site libreoffice.org et on, ils ne demandent, demandent pas des updates non plus, parce qu'ils prennent leur update à travers leur distribution aussi. Donc, ça en fait plus que 100 millions. Hum, Ici, on voit les downloads. Bien sûr, ça, c'est juste ceux qui vont sur libreoffice.org. Il, il y a plus de... Il y a les 35 millions de Linux qui ne sont pas là-dedans. La grosse partie jaune, c'est Windows. Okay. Um, donc, euh, donc, vraiment, la majorité, c'est les utilisateurs Windows qui viennent dans OD LibreOffice. On sait que tout cela, c'est pour ut utilisation personnelle à la maison, ce n'est pas, pas, pas entreprise ici. Donc, il y a quand même beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup de personnes qui utilisent LibreOffice et, et sont en croissance et ça va continuer d'augmenter. Et les utilisateurs qui vont dans OD LibreOffice, ils peuvent aussi faire une donation au Document Foundation, et ça aussi, bien sûr, ça aide, ça aide le momentum. Et les donations commencent à être assez, assez importantes aujourd'hui. Donc, il y a du momentum beaucoup derrière, derrière le projet en général. Alors, ça, c'était un peu euh, LibreOffice aujourd'hui, où est-ce qu'on en est Et c'est une bonne image. Euh, alors, on va parler un peu, un peu des standards ouverts, vraiment rapidement, et un peu ce que ça veut dire pour l'interopérabilité. Euh, alors, les formats qui documents qui sont vraiment utilisés aujourd'hui, euh, bien sûr, il y a l'ODF. C'est l'Open Document Format, donc ODT, ODS, ODP, ODG, pour, pour Draw. Euh, c'est propre, c'est minimal, et c'est vraiment un vrai format ouvert, de la façon que ça a été développé et de la façon que c'est utilisé aujourd'hui. Euh, la première version, c'était en mai 2005, et bien sûr, c'est ISO, puis euh, ISO certifié et tout ça. Et il y a aussi, bien sûr, Microsoft Office, OpenXML, qui est le plus utilisé aujourd'hui, euh, DocX, XLXX, euh, PPTX, tout ça. Euh, c'est une silhouette parfaite des fonctionnalités de Microsoft Office. Ils été, ils sont pas dit, on va développer un format de document ouvert, ils ont regardé Microsoft Office, ils ont regardé l'UI, ils ont regardé les fonctionnalités, ils ont dit, bon, on va, faire, on va essayer de faire un document de format ouvert à partir de ça. Et c'est ce qu'on ce qu a. La première version, c'était en 2006. Um, et, um, et bien sûr, il y a à la fin les, les PDF qui sont, qui sont aussi utilisés beaucoup uh, dans tout ce qui est traitement de, de documents aujourd'hui. Alors, un peu plus de détails. Uh, ODF, uh, c'était un procès de développement uh, technique inclusif et ouvert. Alors, ils ont pris uh, Oasis, Oasis c'est une compagnie, ils ont pris uh, euh, plusieurs participants dans, dans, dans, dans, dans l'industrie et ils ont, euh, ils ont décidé de faire un format de document qui était ouvert puis qui avait toutes les fonctionnalités requises euh, aujourd'hui. Euh, ça vous en prend l'expérience de plusieurs implémentations bureautiques euh, et, euh, et il y a aujourd'hui plusieurs implémentations du format. Il y a, regardez à peu près 25 logiciels aujourd'hui qui, euh, qui supportent ODF. Euh, Microsoft Office, euh, ça a été bien sûr euh, implémenté euh, à l'interne. Euh, so il y a seulement une implémentation complète qui est Microsoft Office, puis elle est propriétaire du format. Et il n'y a pas vraiment personne d'autre qui supporte euh, aussi bien, euh, complètement le format euh, OXML, bien qu'il soit ouvert. Euh, je peux, je peux vous, euh, vous en parler longuement. Euh, disons que ce n'est pas, pas très facile euh, à implémenter. Euh, et, et le fait que c'est ISO standard, c'est seulement... Euh, parce que Microsoft, ils ont énormément d'argent et, et de... Et vraiment, tout ce que ça fait, c'est que ce, ce, ce standard ISO représente Microsoft Office et rien d'autre. C'est vraiment one to one, il n'y a, a pas, pas grand-chose d'autre. Euh, et bien sûr, il y a les PDF. Ça, c'est axé sur la mise en page, au fidélité, papier digital. Euh, puis, puis ça, c'est euh, assez, euh, assez standardisé. Euh, donc, euh, en termes de documents de format ouvert, en général, pour, pour une compagnie ou pour un gouvernement, c'est très important d'être capable d'accéder à son patrimoine de documents euh, en toute instance. Donc, euh, au Royaume-Uni, dans le Cabinet Office, qui en fait, euh, c'est l'organisation qui s'occupe euh, euh, d'aider euh, le cabinet à, euh, et le premier ministre à, à faire toutes ces affaires. Euh, ils ont soumis un document, en janvier 2014, il n'y a pas longtemps, qui est intitulé « Sharing or collaborating with government documents proposal ». Et ça décrit le choix officiel euh, du cabinet sur les formats de fichiers. Euh, et ils ont choisi ODF, HTML, CSV, puis texte. Euh, donc aujourd'hui, depuis, depuis le début de cette année, ODF, c'est le format officiel du gouvernement d'Angleterre. Et éventuellement, ça va commencer à, à, se, faire, à se faire implémenter. Et ça, c'est bien sûr, pour nous, pour une compagnie comme nous, et pour, pour ce que de faire, c'est énorme. Et on a aussi un gros bureau en Angleterre. En fait, notre, notre quartier général est en Angleterre, à Cambridge. Donc, ils nous ont, ils nous ont contactés, ils nous ont demandé notre avis sur, sur ce sujet avant d'écrire de, de, de, de, ce document. Et, et voilà, il y a un petit code du document. Euh, c'est en anglais, je vais, je vais, je vais, je vais le traduire en dego. Alors, pour l'information qui est en train d'être euh, collaborée entre les différents départements, euh, l'idéal, ça serait du browser-based editing. Euh, mais quand ce n'est pas, pas available, euh, ce qu'on peut faire, c'est que euh, toute l'information doit être, doit être distribuée et partagée en ODF, version 1.1 ou plus. Le format par défaut, pour sauvegarder des documents, doit être un des formats décrits dans ce euh, proposal. Donc, euh, vous imaginez, les implications sont assez grosses. Vous pouvez aller regarder le document sur le, euh, ce qui est en bas. Et ça, c'est des, nouveaux, des, nouveaux, des, des, des développements récents. Euh, encore euh, en Angleterre, une ministre aussi, et ça, on parle un peu d'interopérabilité plutôt, et du tout le système de Van der euh, c'est Francis Maud. C'est aussi une ministre du Cabinet Office qui est aussi impliquée là-dedans. Euh, ils, veulent, ils, veulent, ils veulent standardiser sur les formats ouverts pour couper les coûts de logiciel et bien sûr casser l'oligopole des fournisseurs d'IT. Donc, on comprend tous euh, que euh, c'est comment ça fonctionne aujourd'hui avec Microsoft Office et Microsoft en général dans, dans l'entreprise. Et vraiment, en Angleterre, le gouvernement a vraiment décidé que euh, c'était pas la solution euh, pour le futur et qu'il va essayer de changer ça. Euh, Ils il veulent voir plus un plus grand range de logiciels. Ils veulent une plus, plus grosse sélection de logiciels qui est dans les gouvernements euh, pour, pour, les, pour les pour les les, les fonctionnaires euh, pour qu'ils aient accès à toute l'information qu'ils ont besoin sans avoir d'acheter une certaine euh, une certaine marque de logiciel. Je sais que c'est évident qu'on le dit comme ça, mais <rire> c'est quand même euh, c'est quand même quelque chose de gros que, que ça ça vienne directement des ministres des ministres en Angleterre. Um, et et c'est en train d'être implémenté. C'est pas seulement c'est pas seulement de la politique. Bien sûr, euh, aussi, euh, d'après mode, et ça, c'est quelque chose d'important pour nous ici, euh, en, utilise, en, en, en cassant cet oligopole, ça permet aussi aux compagnies, euh, les PME surtout, euh, d'être impliquées beaucoup plus dans, dans les offres euh, et dans les, dans les projets avec euh, les, différents, les différents organismes dans les gouvernements. Euh, alors, bon, ici, ça, c'est un peu à travers le monde, d'autres côtes c'est un peu qui vont dans la même direction. Euh, je connais une décision intelligente de business quand je la vois, Choisir des standards ouverts, c'est très, très intelligent, en fait. Puis ça, c'est le vice-président de la Commission européenne. Et bien sûr, Ventsurf, on ne peut jamais faire un talk sans mettre un talk de lui, sans mettre une, un code de lui. Alors, bien sûr, les standards ouverts sont au cœur de l'Internet. Et tout ce qui est arrivé, toutes les fonctionnalités qui sont arrivées à l'Internet, c'est à cause des standards ouverts. C'est vraiment l'essence de l'interopérabilité. Donc, vraiment, c'est ça, le, le, le, le, ce que je veux faire dans cette section. C'est vraiment expliquer que pour avoir l'interopérabilité, c'est l'ennemi des compagnies propriétaires. Et c'est vraiment ce qui offre le plus de possibilités aux clients, que ça soit le gouvernement ou peu importe. Et c'est ça qu'on essaye de faire ici, c'est vraiment d'offrir les options pour les clients. Je vais parler un peu de déploiement aussi et de l'interopérabilité parce que ça va dans, le même, dans la même direction. Alors, ça c'est un exemple de comment ne pas faire. Et on, a vu des, on, on, on le voit arriver, puis après ça va et déva et dévient, puis finalement ça ne marche pas trop. Alors premièrement, ça commence toujours par la segmentation des utilisateurs. Euh, je ne vais pas vous dire ici que LibreOffice, il peut tout faire ce que Microsoft Office peut faire. Côté fonctionnalité, on n'est pas, pas, pas un pour un. Euh, on, fait, on fait, disons, 90-95%, mais il reste des choses. Spécialement pour les documents qui sont très lourds, des choses comme des macros ou d'autres choses, qui sont très bien, très bien attachés à Microsoft Office stratégiquement. Euh, ils ne vont pas fonctionner sous LibreOffice aujourd'hui, à moins que... Ils soient individuellement regardés et, et, euh, et bien sûr, euh, ils peuvent être modifiés, arrangés, il peut y avoir des bugs qui sont arrangés, etc. Euh, donc, il y a toujours une segmentation au début et il y a certains utilisateurs qui ne peuvent pas utiliser LibreOffice pour tout. Euh, donc, ce qui, ce qui, ce qui arrive, c'est qu'ils font, c'est qu'ils bon, ils donnent, ils donnent à ces power users euh, Microsoft Office, euh, ils mettent LibreOffice à, à tout, le monde, tout le reste du monde, mais le problème, c'est qu'ils n'utilisent pas ODF pour communiquer entre eux, ils utilisent OXML. Et, et ça, bien sûr, c'est le problème. Une fois que tu fais ça, on va avoir toutes sortes de problèmes. Parce que euh, LibreOffice, euh, il supporte les OXML, mais euh, des fois, ça ne marche pas bien. Euh, et donc là, les, les power users, ils vont faire des documents extrêmement complexes, euh, ou, bien, ou bien moins complexes, ils vont les sauver en, o, en, en, en OXML et ça ne va, euh, ça, ça va pas marcher. Euh, donc, euh, donc vraiment, euh, le problème, il est, il est souvent là. Donc ce qu'on propose, par exemple, dans ce cas, c'est, euh, la même chose au début arrive, euh, on regarde vraiment les cas problématiques, on fait la segmentation, et... Euh, comme j'ai dit, certains usagers euh, ou des macros trop complexes vont pas, pas, pas vraiment bien migrer vers LibreOffice. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que tout le monde installe LibreOffice, les Power Users inclus. Euh, mais ce qui arrive, c'est que les, les Power Users utilisent aussi Microsoft Office. Euh, et en général, ce qui arrive souvent, c'est que ces, ces, ces, ces documents qui sont vraiment problématiques et vraiment gros, souvent, ils restent sur un ou deux ordi, ils ne circulent pas trop dans la, à l'intérieur de la compagnie. Ce sont des documents qu'ils vont envoyer euh, trop souvent et c'est vraiment ceux qui sont spécialisés dedans qui vont s'en servir. Um, donc, donc les autres, ils peuvent utiliser Microsoft Office et ils peuvent le, le sharer entre eux, ils peuvent le partager entre eux, si euh, c'est une petite, vraiment une petite équipe. Mais tout ce qui partage avec l'extérieur de l'organisation doit être fait en ODF en utilisant LibreOffice. Donc, dans ce, ça, ça c'est un genre de déploiement qui, qui offre une solution, euh, une solution intermédiaire durant la transition, euh, parce que le faire d'un coup, ça ne marche pas, euh, et, et, et et comme ça, comme ça, il, les, les documents problématiques peuvent toujours fon vont fonctionner, vont être utilisés dans l'entreprise, euh, mais en même temps, on peut aussi euh, euh, commencer à migrer vers les documents ouverts. Et éventuellement, les documents vont être, euh, vont être convertis, ils vont fonctionner, ils vont être arrangés, euh, et ils vont fonctionner éventuellement sous LibreOffice sans avoir besoin de Microsoft Office, et cette partie peut être, euh, peut être éliminée complètement. Euh, une autre chose aussi qui a beaucoup avec l'interopérabilité, c'est euh, dans LibreOffice, il y a ce qu'on appelle les, les PDF hybrides. Euh, je ne sais pas si vous connaissez ou pas. Mais euh, en fait, ce que, ce que ça fait, c'est que tu sauvegardes un document en PDF hybride, un document ODF. Euh, et ce que ça va faire, c'est que, en fait, il y aura c est, c est, officiellement, c'est un document PDF. Mais à l'intérieur du document PDF, il y a un ODF qui est embedded. Euh, sous, parce que sous, sous le format PDF, il y a moyen de le faire. Et ce qui arrive, c'est que si tu ouvres le document PDF dans un, dans un PDF viewer normal, euh, il va voir le PDF, pas de problème. Euh, si tu l'ouvres dans LibreOffice, Là, il va voir qu'il y a un document ODF là-dedans et ça va, va l'ouvrir comme un document ODF que tu peux modifier. Donc, c'est comme, euh, comme un, un, un, un, un genre de, de entre les deux où, euh, où euh, les gens qui ont LibreOffice peuvent s'en servir pour, pour le document ODF et les gens qui ne l'ont pas, euh, ils peuvent visualiser et imprimer. Et ils peuvent vraiment avoir exactement ce que c'est ce, ce proposé de représenter sans avoir de bug de... Euh, de, de, de rendering um, et ils peuvent au moins l'utiliser sans vraiment le modifier, s'ils n'ont pas LibreOffice ou bien s'ils ont juste un, un, un document viewer. Donc ça aussi, ça aide beaucoup avec l'interopérabilité durant une phase de transition euh, dans une entreprise. Euh, quand, quand le cas, c'est que euh, les gens, ils vont seulement voir le document, ils n'ont pas besoin de le modifier. Donc ça offre une, une, bonne, une bonne option entre, entre les deux. Alors, alors c'est ça un peu pour l'interopérabilité. Donc, donc, vraiment, ce que je veux dire, en gros, c'est que, euh, euh, bien sûr, les documents, les, documents standard, les standards ouverts, c'est essentiel pour l'interopérabilité. Et aujourd'hui, il y a des façons de faire des déploiements dans les entreprises euh, en étant capable d'avoir de, euh, euh, de, un genre de déploiement hybride, euh, et une transition, une phase de transition. Ce n'est pas obligé de se faire euh, d'un coup. Parce que je sais que c'est souvent, souvent ça le problème. Alors, je vais faire rapidement ici maintenant parce qu'il y a seulement 10 minutes. Euh, euh, je vais parler un peu du, du secteur public et des quelques exemples de déploiement, euh, sans vraiment trop, trop m'attendre dessus. Alors, euh, aujourd'hui, LibreOffice est prêt pour le déploiement. Il n'y a vraiment aucune raison, aucune bonne raison en tout cas, pour ne pas déployer LibreOffice, spécialement si vous venez me parler et je peux vous donner des solutions à tous les problèmes que vous avez ou les, les, les potentiels doutes que vous avez là-dessus. Il, il y a toujours des solutions. Bien sûr, il faut s'attendre à quelques, quelques petits problèmes de migration, c'est normal. Il y a un investissement à faire durant la migration, ça ne se fait pas tout seul. Mais il y a vraiment, à part ça, à part faire un investissement initial et, et, et, et, et sur le long terme gagner beaucoup, il n'y a aucune vraiment raison de ne pas le faire aujourd'hui. Il y a plein d'exemples à travers le monde, des gouvernements, municipalités, entreprises, banques, des tribunaux, gendarmes, ce que vous voulez. Ça, c'est vraiment quelques exemples très simples en en Italie, ils ont, euh, municipalité, ils ont, ils ont, ils ont déjà euh, switché à 6 000, euh, utilisateurs, euh, 6 000 euh, utilisateurs vers LibreOffice. MUNIR, c'est un exemple que tout le monde connaît, c'est un exemple assez classique. Ils ont commencé par, ils ont fait pas seulement LibreOffice, mais ils ont pris, euh, pris tout, tout euh, Linux, 15 000 utilisateurs là-bas. Euh, Copenhagen, euh, 25 000 aussi, euh, c'était, je pense, dans le secteur euh, euh, médical, euh, dans les hôpitaux, je pense. Euh, dans les Pays-Bas, le ministère de la Défense, 42 000 postes. Valence, 120 000 utilisateurs. Bien sûr, la gendarmerie en France, tout le monde connaît cet exemple, je pense qu'il y avait même eu, même eu une conférence aujourd'hui. 80 000, casse d'allocation familiale française, 36 000 postes. Il y a plein d'exemples partout que vous pouvez voir, ça a été fait, ça peut se faire, Donc, et il y en a de plus en plus à tous les jours. Donc, prendre les dernières quelques minutes pour parler un peu de Collabora et, et qu'est-ce qu'on est en train de faire avec LibreOffice. Alors, Uh, LibreOffice aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est extrêmement populaire dans le monde euh, des individuels mais dans les entreprises euh, et dans les gouvernements, le public, euh, c'est encore, euh, encore en train de euh, comparer à Microsoft Office, ce n'est pas, pas encore là. Donc nous ce qu'on essaye de faire, c'est on va regarder, euh, regarder ce que, euh, que LibreOffice offre euh, et on va regarder les lacunes qui sont pour, pour, pour faire les gros déploiements et essayer de les résoudre. Euh, alors, euh, juste pour, pour un peu expliquer aussi, euh, nous et le Document Foundation, euh, on, travaille, on travaille ensemble. Nous, on fait partie du Document Foundation aussi. Euh, et le Document Foundation veut aussi développer euh, une, une, un écosystème de l'entreprise autour de LibreOffice. Il ne veut pas que ça soit entièrement un projet. Euh, seulement. Alors ça, ça c'est un mot du Document Foundation et le Document Foundation encourage les grosses organisations qui veulent déployer LibreOffice de le faire en, en, avec euh, un, un partenaire de support, une équipe euh, que ce soit comme collabora ou autre, euh, qui peuvent vraiment euh, regarder les, les, les requirements spécifiques et euh, aider avec la migration hein, pour, pour éviter de faire le genre d'erreur de, comme, comme j'ai montré plus tôt. Et bien sûr euh, pour, pour être capable d'identifier et arranger certains problèmes. Euh, donc, euh, bien sûr aussi, une chose très importante, c'est que euh, acheter LibreOffice, ça ne pas juste de la version gratuite, ça contribue aussi au développement. Euh, comme je vous ai montré les statistiques, Red Hat, ils le font par eux-mêmes, mais Collaborable, nous, on le fait à travers nos clients. On contribue quand même beaucoup de code à, à LibreOffice, et on en veut d'autres des compagnies comme ça, à part les contributeurs individuels, parce que là, ça fait un écosystème complet, fort, qui peut vraiment, vraiment compétitionner. Alors, euh, ce que nous, on fait, et voilà, ça, c'est un peu la différence entre les deux, et je n'aurais peut-être pas voulu vous montrer ça tout de suite, parce que euh, il y, a, il y a beaucoup de choses, mais euh, il y a la version que vous pouvez downloader de LibreOffice sur LibreOffice.org et une autre version de LibreOffice. Euh, la version euh, sur, euh, sur LibreOffice.org, elle est gratuite. Euh, la note, note, ça coûte entre 3 et 10 dollars par poste par année, en fonction de, euh, euh, du nombre de, de postes. Euh, la grosse différence, c'est que euh, c'est en bas ici, le security slash maintenance. Euh, la version de, de LibreOffice gratuite, euh, elle a une durée de vie de 6 mois et ils font un nouveau release à tous les 6 mois. Euh, si vous êtes en train de déployer ça dans une entreprise, ce n'est pas idéal. Euh, donc, nous, on offre une version 3 ans ou plus, euh, où ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tous les patchs, euh, les bug fixes, euh, quelques fonctionnalités si on veut, euh, de la version upstream. Euh, de LibreOffice.org, et on va les, les, euh, les merger dans notre version de LibreOffice qui est installée dans, dans, dans les entreprises. Et, et on va offrir des patchs MSP ou, ou des fois des, des, des MSI qui sont faciles à déployer et, et que c'est vraiment juste des déploiements, euh, euh, c'est juste, juste les, les, sélectif. Euh, et bien sûr, euh, on offre aussi un niveau de support L3. Ça ça veut dire que si une compagnie veut installer LibreOffice, mais ils ont peur qu'il y ait des bugs ou il y des problèmes, euh, etc., ben, ils, peuvent, ils peuvent acheter une garantie avec nous. Euh, par année, euh, X bugs, euh, on vous garantit qu'on va vous répondre en une journée, deux journées, puis on va ranger les bugs parce que nous, on a les développeurs de LibreOffice qui peuvent vraiment ranger les bugs. En général, ça prend la moyenne, c'est une semaine pour arranger un bug, euh, mais des fois, c'est moins, des fois, c'est un peu plus, ça dépend. Donc là, les, les compagnies qui veulent une version support long terme, ils veulent aussi un contrat, hein, on en a un ULA standard, euh, et ils veulent s'assurer que euh, y a pas, y a, euh, les bugs sont arrangés rapidement, Um, ils, peuvent, ils peuvent acheter notre version de LibreOffice. Um, bien sûr aussi uh, la, la file de bugs, sur, sur LibreOffice il y a 6000 bugs d'ouvert aujourd'hui à peu près un peu plus, uh, donc si vous avez un bug vous, vous, vous, euh, vous mettez ça ça rentre dans la file puis vous attendez votre tour um, uh, dans, dans la version de collaborat aujourd'hui il y a 6 bugs dans la, dans la file uh, avec nos clients, donc, uh, donc ça ça va beaucoup plus vite et les bugs sont, sont rangés beaucoup plus vite et bien sûr, on fait aussi de la consultation sur LibreOffice. Euh, je n'ai pas, pas mis beaucoup d'exemples, mais il y a quelques exemples. Euh, comme je vous dit, on a accéléré euh, le tableur euh, et euh, on, on a on fait un peu une version cloud aussi, euh, et, etc. Il euh, y a vraiment beaucoup de choses qu'on fait autour de, euh, du consulting autour de LibreOffice pour des clients qui veulent, qui veulent faire quelque chose de spécifique. Des fois, ce n'est même pas côté applicatif. Des fois, il est a, un, il y a sur le côté serveur pour faire, euh, pour faire la conversion de documents, par exemple, et des choses comme ça. Euh, euh, donc voilà, ça, c'est l'offre de... Euh, de collabora. Euh, parler un peu de, de ce que, comme j'ai dit, on, on offre euh, des patchs MSP parce que vraiment Windows c'est la majorité euh, des, des utilisateurs euh, et c'est avec un déploiement facile, résolution de bugs. Il euh, y a aussi euh, configuration centrale de Group Policy Objects, je ne sais pas si vous connaissez un peu, mais c'est pour être capable de euh, configurer euh, le déploiement de LibreOffice à partir d'un ordinateur, comme ça pas besoin d'aller sur chaque ordi et le faire. Euh, ça s'intègre bien sûr avec tous les systèmes existants, SMS Server, Zenworks, euh, Trivoli, Citrix, etc. Euh, nous, ce qu'on fait aussi, une chose importante qu'on fait beaucoup sur LibreOffice, qui, qui, qui se fait aussi sur la version Uptune, mais qu'on essaie, qu essaie de se construire beaucoup dessus, c'est euh, la qualité. Euh, on, on, on, on veut vraiment que la qualité augmente, euh, que ça crache moins et que, et que ça soit beaucoup plus stable. C'est vraiment, vraiment pas mal du tout aujourd'hui, mais il y a encore du travail à faire de ce côté. Donc, on investit beaucoup dans ce qui est des unit tests. Euh, on a ajouté 3000, euh, au total, il y a à peu près euh, 1300, bugs, 1300 unit tests qui ont été ajoutés cette année et 40% c'est ses collaborateurs qui les ont ajoutés. On veut vraiment se concentrer là-dessus. Um, on a aussi un système où, où il y a 55 000 documents qui sont testés, validés à chaque, à chaque version, à chaque release, pour s'assurer qu'il n'y a pas de régression et que, que tous les documents fonctionnent. Um, puis aussi, nous aussi, on a rajouté des tests de performance, uh, parce que c'est du travail qu'on a fait en consulting beaucoup, puis uh, on aime ça, s'assurer qu'il n'y a pas de régression dans la performance, parce que ça peut être, uh, ça peut être vraiment, vraiment important. Donc ça, c'est un peu les group policy management, comme vous pouvez voir, vous pouvez, uh, par exemple... Euh, locker, locker des options pour que personne puisse les changer et puis vraiment contrôler comment les utilisateurs ne euh, fassent pas des erreurs par eux-mêmes. Euh, aussi, une chose importante que je veux dire, c'est que euh, nous, nous, on ne veut pas nécessairement... Euh, euh, moi, je suis ici parce que je vais présenter LibreOffice, je vais pr présenter collabora mais je ne vais pas nécessairement être celui qui va directement euh, euh, au, euh, au grand déploiement. Euh, je pense que l'offre qu'on donne, elle est, elle est bonne, mais elle peut, elle peut vraiment se compléter avec, euh, avec des, des partenaires. Donc, ce qu'on veut vraiment, c'est trouver des partenaires, des gens qui travaillent, qui, qui, qui, ont, qui peuvent offrir du support L1 L2, par exemple, euh, du, du faire de la formation sur LibreOffice. Ce n'est pas vraiment tellement requis parce que ça ressemble beaucoup de toute façon, mais c'est bien de faire de la formation quand il y a une transition. Les gens apprennent des choses qu'ils ne qu connaissaient même pas. Les gens n'utilisent pas vraiment les fonctionnalités de Microsoft Office de toute façon. Donc, euh, quelqu'un qui peut nous aider à faire les formations euh, et à vraiment euh, offrir LibreOffice comme une partie intégrante d'autres systèmes euh, d'entreprise, euh, email, euh, puis, puis tous les systèmes de, de gestion de documents, etc. Y en, y en, y en, vous les connaissez. Donc, nous, vraiment, on, on, cherche, on cherche à, à, à créer une, un réseau de partners, euh, de partenaires qui peuvent... Euh, qui peuvent vraiment euh, mettre, mettre l'offre de LibreOffice comme quelque chose qu'ils qui peuvent faire confiance et offrir à leurs clients avec confiance sans avoir peur s'il euh, y a des problèmes euh, s'il y a des bugs euh, ou bien, ou bien s'ils doivent faire la maintenance continue par eux-mêmes euh, donc c'est vraiment ça qu'on veut euh, là on a des partenaires dans, dans, dans 21 différents pays à peu près c'est juste un exemple en Europe c'est beaucoup plus fort vous le savez en Europe euh, le libre en général, euh, mais aussi LibreOffice, euh, c'est quand même ils sont un peu quelques étapes à l'avance de l'Amérique du Nord. Nous ici, c'est sûr, il y a Microsoft qui ne sont pas loin. On est on est dans leur zone d'influence très forte. Euh, il faut pas il faut pas oublier ça non plus. Euh, donc euh, donc en Europe, on, on a plusieurs partenaires un peu partout en Europe, comme vous pouvez voir. Ça c'est juste c'est juste un exemplaire. Euh, puis euh, bon, dans le reste du monde, euh, comme on peut voir euh, au Brésil, bien sûr. Euh, c'est un exemple classique du, de, du gouvernement qui s'est impliqué dans le libre. Euh, mais bon, comme vous pouvez voir, en Amérique du Nord, c'est vide. <rire> euh, et spécialement ici au Québec. Ici au Québec, euh, je, vois, je vois quand même euh, du mouvement qui se fait dans le libre. Euh, ça va pas aussi vite que j'aimerais, mais ça se fait. Maintenant, il y a un gros boost avec la ville de Montréal. Vous, je suis sûr que vous avez entendu. Euh, ils sont pas en train de rigoler là-bas, ils ont pris les décisions. Euh, ils vont commencer à migrer vers des technologies libres euh, très, très, très sérieusement et aussi développer, bien sûr, la ville intelligente. Donc là, c'est le temps. Moi, j'habite ici à Montréal. Notre compagnie, elle est un peu partout dans le monde, mais moi, je travaille ici. Et je veux utiliser ma présence ici pour commencer à signer des partenaires et commencer à, faire, à parler de libreoffice et commencer à voir le libre se répandre pas mal plus dans, dans, dans le gouvernement, surtout, commencer par là, mais aussi dans les entreprises aussi, aussi, aussi privées. Donc voilà, c'est la fin de ma présentation.